Bonjour à tous, nous allons prier un chapelet des mystères joyeux euh, agrémenté de la parole de Dieu d'après un ancien lectionnaire, des versets qui précèdent la lecture de l'évangile donc du prophète Amos « Voici venir des jours où je répandrai la faim dans le pays, non pas la faim de pain, mais celle d'entendre la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il » Nous immergeons dans ta divine volonté Seigneur pour prier ce chapelet et nous, nous nous unissons à tous les anges, à toutes les âmes du purgatoire, à tous les saints du ciel et nous prions au nom de tous et pour tous pour sauver toutes les âmes passées, présentes et futures. Nous prions en union avec tout le ciel, tout le purgatoire, tous les anges pour délivrer toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes de tous les temps. Donne la paix, Seigneur, à notre temps et à tous les temps. Augmente la foi, l'espérance et la charité en toutes les âmes passées, présentes et futures. Donne-nous force et sagesse. Immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté, maintenant et toujours. Et fais descendre ton Esprit Saint sur toute la création et que toutes les âmes passées, présentes et futures vivent en permanence des fruits de l'Esprit. C'est-à-dire, comble-nous d'amour, Seigneur, embrase-nous d'amour, fais-nous déborder de charité, que nous accomplissions un maximum d'œuvres de miséricorde temporelle et spirituelle, pour ta gloire, pour le salut de nos frères. Comble-nous de joie, comble-nous de paix, rends-nous patients et bon, rends-nous bienveillants et fidèles, rends-nous doux, et que ton esprit